Imagine t'es encore sur Linux, aïe aïe aïe Imagine t'es encore sur Linux Oh non alors non mais c'est au dessus de la ceinture ça, ça marche pas C'est au dessus de la ceinture ça marche pas Ah bien essayé Ah non mais du coup on la voit pas Ah dommage Dommage qui va télécharger le truc Ah putain mais pourquoi le live s'est coupé mon PC de oh. j'ai des pubs pour, pour soutenir l'armée russe. Là, je comprends pas. Oh. <rire> oh, <et rire> en <encore. rire> participe à l'effort de guerre en tout cas. <rire> oh, ça, <rire> oh, cette des de Vladimir Poutine qui éclate des ours, frère. <rire> qui éclate des ours, frère. Oh, J'espère que ça va être vraiment drôle. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est du gambling. On va essayer de faire ça, de monter cet item en peine, ce qui est très difficile. La et en fait, là, là, on va spammer. J'ai oublié de prendre les pierres qui servent à améliorer. <rire> Wesley le meilleur streamer finalement. Non, mais je en vrai, sur la gestion des entités tout ça, en fait, c'est surtout l'expérience, tu vois. Ouais, je pense que je prends pas assez d'antidépresseurs. Irel hein, IRL <rire> Pas du <rire> tout in-game, rien hein, à voir avec la mécanique in-game. <rire> tout va bien. Hein. Sinon, euh, Léo, euh, s'il vient pas, euh, je l'encule. hein Dans le jeu, dans le jeu. <rire> cette fois-ci, dans le jeu. Dans le jeu. hein, le jeu, hein. Euh, En vrai, il faudra lui faire payer ce, cette attente. Hein. J'avoue, à base de 1000 euros la seconde. On dit pas qu'il y, qu y a le méchant et, euh, et on, on le ah, ah oui. Ah euh, oui, check cette ah, porte, mec, juste pour test. Attends, vas-y, moi je check à droite, regarde, vas-y à gauche, toi. Oh bah non. Oh bah, oh, bah oh, c'est bizarre. Oh. Oh, bah, oh le méchant bah, bah, -y, bah, -y, open, c est y Vas-y, open. Je te revenge, <laughs> <Puch de> revenge. <laughs> <rire> c'est vraiment ça Oh c'est trop oh là, là comment il abuse Putain en oui. plus il se lave une fois par an c'est il faut qu'il se lave maintenant mmh. C'est trop le seul Mais c'est pour ça en fait il sait pas se laver c'est un truc Peut-être Depuis tout à l'heure il essaie, de, il essaie de, de poser son cul dans le robinet mais il n'y arrive pas faire. Là en fait il est sur Youtube il a tapé tuto se doucher <rire> Il est en train de regarder les explications il est en train de lire les commentaires Carrément il a mis un post sur Reddit Donc <rire> il est pas loin de Vaseline Ouais pas loin pas loin Si tu changes à peu près les lettres finalement Vaseline voilà. enfin, Vaseline Si tu changes toutes les lettres et t'es turc voilà non mais... non mais... <rire> ben finalement. Ah, c'est proche. Was was c'est Waslane, c'est Waslane. Was ok, ok mec, let's go. Ton, ton stream Backrooms il s'est transformé en stream BDO là. Mais c'est à cause de Léo ça. C'est encore sa faute quoi. Léo il se touche là. Alors apparemment il se douche, mais j'ai des doutes. Donc plan. Euh... Le... Non, faute il... de frappe, faute de frappe, faute de frappe. Faute de frappe, faute <rire> de frappe, oui, faute de frappe. Léo se douche, effectivement, le chat bah, Léo Il est Léo en train se, se, se douche, satelliser lui. le Thomas Pesquet mon gars. <rire> Non mec c'était trop drôle ça mec Je m'attendais trop pas En plus mais mec mais vraiment le jeu de mots satellisé de Thomas Pesquet est juste Masterclass J'ai lu le tweet j'ai explosé d'ailleurs pendant 5 minutes C'est bon Non mais le, le mec a de l'imagination quoi Le mec est créatif Il est très très bon Ça va bien c'est quoi ce jeu Alors là c'est BDO je suis en train de faire du gambling En attendant que Léo arrive Mais normalement on est censé jouer à Escape the Backroom Et en fait c'est un jeu d'horreur où apparemment bah, on va devoir euh, s'échapper des backrooms Voilà Putain merci Jean-Michel <rire> Merci Jean-Michel Google <rire> Et j'ai pas voulu me spoiler plus parce que bah, j'étais en mode, ah, mais le lendemain on va jouer avec celle et tout ça Finalement on l'a jamais joué Rien à voir, rien à voir, Celle est en train de se doucher actuellement, ça fait 6 mois ouais, Lui aussi lui aussi se satellite de Thomas Pesquet là, très très fort très, très très très très fort, très très fort, un plaisir, ouais, ça plaisir vraiment, Oh mais il est là, il est là, mais non. là ça y est, t'as fini de te James, hello Hello Allo Hello On te voit Allo, Attends, Allo Attendez, attendez, Il est, est là, le... quel, quel crack Ah, il a pas fini de se James Ok mais est-ce qu'on pourrait jouer à Escape the Backroom finalement C'est quand même le but de ce stream Les viewers sont en train de se désabonner là, c'est terrible les viewers sont en train de sunfollow parce que Léo était en train de se satelliser le Thomas Pesquet. C'est giga gigassade. <rire> vraiment se satelliser attends. quoi. Non mais ça marche Satellise. avec n'importe quoi. Ça marche Et avec tout. tout. Je me Norman Osborn oh. le, le bouffon vert. <rire> bon, vous savez quoi Vous savez quoi C'est bon, vous avez gagné. J'ai beaucoup je reviens. Oh oh non. non. Pas maintenant. Mais, mais non, il s'est Oh là là. C'est vrai le trolling. Hein. Mais c'est mais c'est l'homme le plus égoïste de cette planète. Putain, j'aurais fait un. Mais, mais pas il pas il est la hyper égocentrique. Alors techniquement c'est Patrick Balkany mais mais on le soutient, on le soutient. N'hésitez pas à donner à Patrick Balkany, on vous se bon en ma chaîne, n'hésitez hein, pas. J'ai envie de me Valérie casse les bourses là. <rire> bien wesh, bien wesh. Oh là là, mec, j'ai envie de me build à toi là. Oh, oh, oh. <rire> j'ai envie de me build la T3. <rire> oh j'ai envie de me faire une T3 là. <rire> oh ce que, oh, que je mets en construit là. Je me suis tapstreflé -er loom là. J'ai envie <rire> de me <rire> <rire> <t> <rire> J'ai envie, envie de me miner le lapis lapin gros. <rire> oh le le pen le pen. Allez, on a le le eu pen. Eu pen. Comment ça le pen <rire> Je me suis inspecté le 40 bits, n'est-ce pas ah ouais, est 6% de chance. Oh oui encore encore. Je me suis inspecté <rire> <bouillonne, rire> le gars <rire> <rire> <rire> ah, Allez gars moi ce pen, satélise-moi ce pen. Oh Vaseline qui n'a jamais non. aussi bien eu ce doute Qu'est-ce qu'il fait il, il te vrai. vraiment qu'il est en train de s'enculer sur son chaise. Cha cha cha cha cha cha un quoi, un ouais. peu d'overreact dans ce stream Ah mais gros Oh euh... le tête encore Non Le tête encore Ok c'est Le Pen, c'est Le Pen Thomas Fesquet, je te suce maintenant en direct, en live Il y a plus de bruit corporel sur ton micro que sur un... Genre vraiment sur un IST <t 'es> un... <t es> <t es> <t es> Mais gros il y, y a des bruits de corps On entend des Let's bruits go. de corps, genre... Let's go Let's go oh, va, falloir, va falloir mentionner Thomas Pesquet sur Twitter. Voilà, hein, je propose. C'est pour le contenu, c'est pour l'argent, c'est pour la carrière. Pardon. Ouais, mais moi j'attends là. C'est bon, c'est bon, on va lancer, on va lancer. On est bon, Pour ce que vous avez fait. Je, je laisse cool. que le fantôme revient. Je vais fanta, je <rire> je me, je vais me okay, okay, okay. le Carito. <rire> oh, <rire> oh oui, <rire> oh, oui, <rire> oh, oui, ça marche bien. Il m'a invité à jouer à Space War. <rire> bah oui, bah gros, accepte. Invitez-moi à jouer Space War, par contre. Bah ça, oui, tu oui, Non, Merde, merde, merde, renvoie, renvoie, renvoie. Vas-y. Pardon, j'ai troll, j'ai troll, j'ai troll, j'ai troll, souris. Yeah yeah yeah, you better be sorry, you little bitch. N'hésitez pas à vous follow évidemment. Cette soirée va être en après avoir hit un des items les plus durs à avoir du jeu effectivement. Et la fache ouais, invité, ouais, je t'envoie le. le... Quand what the est fuck T'as vu c'est incroyable. Mais ajoutez-moi bande de connards. Bah non c'est à toi de m'ajouter genre. Tiens tiens c'est bon je t'invite. Mais c'est moi bon, ajoutez-moi en fait. Mais c'est bon je t'invite. Le mec c'est ça y est c'est frérot tu... tu veux ma femme Ah eh oui queen, ok oui, les gars c'est parti on part en Et jeu. Frère, vous avez que des de 2000. Il était tu te vois. Attendez attendez quel mode de difficulté normal ou difficile ça normal normal peur Ah ouais la, la différence là, je de la difficulté c'est juste euh... Quand tu meurs je recommence sous en la fait. tête ouais, voilà, Ah d'accord Est-ce est est est que tu peux nous expliquer le lore du jeu s'il te plaît Ok alors en fait on est dans des salles et il faut se barrer <rire> Voilà Parce qu en, ouais, fait, voilà. en fait on est dans les backrooms et il faut s'échapper Oh j'ai trouvé un mec Attendez ah. Bougez plus ouais, ouais, Oh Mais attendez mais en fait on devrait... Y'a un chat vocal sur le jeu ou pas Ouais ouais Vous arrivez à vous trouver les gars Moi je trouve personne hein on est tous ensemble en fait Mais wesh les gars vous êtes où mais je crois que je t'ai vu passer moi une fois au fond. Je suis perdu. Oh, oh vous m'entendez pas une game là Oh voilà. Par contre le son du jeu est horrible, on est d'accord. Euh, oui, j'ai envie d'en de, finir. Moi aussi. Mais tu vois les acouphènes Bah bien Oh la, la lampe elle fait un bruit bizarre. Les gars j'ai une lampe qui clignote, c'est oh. normal. Oh. Oh. Je vais te faire graille mais 100% oh, Je vous ai vu, je vous ai vu Arrêtez de bouger, arrêtez de bouger Je m'entends ou pas Oh Oh let's go ah, par contre notre, notre perso il peut vraiment sprint une seconde, hein. c'est tragique hein. tu capable Vous m'entendez ou pas Ouais c'est bon Ok on se met sur Discord. Allô <rire> OK. Tout le monde s'entend Oui. Allô à lui. <rire> OK. Vous vous êtes tellement fort par ah contre. C'est ouais fort que il est hyper fort. Ah ouais. Oui. oui. Oh, aux autres ouais je crois. Oh, vous pouvez baisser votre gain dans le C'est mieux là La yes, yes, yes, yes. la vous m'entendez pas là. Non, on s'entend pas. Bon bah c'était cool les gars la soirée. <rire> en fait, mais là pas là vous m'entendez ou pas Parler pas sur le jeu c'est quand même vachement plus drôle mais Ouh. Là là c'est bon ou pas Allô. Ah, <rire> cours! Pourquoi il me prend après moi, putain? Ouais, je crois, on va parler sur Discord, ça va être plus simple. Hein. Les gars, je me suis caché dans un coin, je l'entends à ma droite, j'ai peur. Il me lâche pas, il me lâche pas. Attends, à ta droite, vas-y, je vais à gauche. Mais je le suis là, je suis derrière. Mais ouais, je... Oh, je vais en courir. Allez, allez, allez, allez, allez Je suis derrière lui, ah Oh putain, je l'ai vu. C'est un Tiens, tu le rappelles Oh c'est horrible On voit rien ici Ah non les gars moi je vous laisse dans votre merde hein Tiens les gars Je suis dans le champ Ah What je, je crois que j'étais trop proche de lui. <rire> ah mais là, on, a, on, a, on a déjà perdu là Trouver la voilà, trappe, c'est pas compliqué. On a déjà perdu Bah maintenant je hélicoptère. un mur, ça a marché. Oh, Salut! On est trois, on est trois il en manque un. Mais quand il, me... quand il me courait après, je pouvais courir à l'infini. Oui, mais ça, c'est oui, parce oui. que t'étais euh, adrénalinisé et tout, t'as capté. <rire> bah, normal, elle <rire> <rire> Oh les gars, là-bas, y'a un truc qui clignote. C'est hein. dommage, on peut pas se taper, ça aurait été drôle. Tu sais, tu pousses quelqu'un. Vas-y, de quelqu toute bah, façon, on a pas besoin d'eau, on a pas besoin d'eau de toute façon. faut pas me bait. Vas-y, vas-y, on te bait 100% mec. a un trou. Oh! Wesh, c'est quoi ça? Moi aussi, je veux voir, moi aussi, je veux voir. Ah ouais, là, on se satélise là. Oh, on voit nos pieds. Oh, j'avoue, ouais. incroyable. Oh. Oh. Quoi, oh, On est en 2022 les gars, ils ont enfin mis les pieds dans les jeux quoi. Incroyable. Oh putain, je Ah, suis... oh, je vous ai perdu vais... du coup, je regardais mes pieds. <rire> <Le mec. rire> tu sais le mec en situation de survie. -oui. Oh putain, merde. Les gars, je vous ai perdu, je regardais putain, mes pieds là. Je vous ai perdu, je regardais mes pieds. <rire> les gars, j'ai découvert mes pieds. <rire> Oh je vous ai vu, je vous ai vu, arrêtez de bouger, arrêtez de bouger, arrêtez de bouger. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, j'arrive, j'arrive. Courez, courez Moi j'ai quand même vachement le sentiment de tourner en haut là, c'est possible hein C'est bon, c'est bon, elle est là, elle là elle est là De quoi elle est là On a trop la ça qu'on t'attend Allez cours trois là Tu es capable d'accomplir. C'est tout là Et voilà, et là maintenant vous allez à droite grand mort jusqu'à la lumière. Ok, ouvrez toutes les portes, il y a une porte aléatoire qui nous mène vers la voie. Hein Oh c'est horrible ce bruit. Pourquoi c'est noir Attends que ça s'allume et tu. Ça s'est refermé là Ah non. Si oh, ça s'est refermé. On peut pas y aller quand c'est noir Ah euh, oh, j'ai eu Ok j'ai eu peur. <rire> ok j'ai eu peur. <rire> j'ai vu un sourire dans le coin. Y'a rien Oui j's... comment je suis pas mort ah. Mais gros c'est par là bas mais y'a un sourire, j'ai vu un sourire dans le noir, Tu vois ça. Je suis oh <rire> <rire> <rire> dans le coin Je suis <rire> plus Ok je vais 100% faire un arrêt cardiaque. J'ai compris. Ah je suis mort. Mais les gars quoi f... Il s'est passé quoi B.O.P, BOP C'est la solution Non mais c'est pas, pas dans le noir enculé c'est noir il y a des petits sourires et ils sont pas gentils Oh un bug du jeu mais non on peut aller dans le noir quand il s'est jamais mis En Rien fait faut bien. passer de couloir en couloir et trouver la bonne porte Ok ah ah. Oh J'ai eu, des pe... des eu peur, peur de ta mort Je crois <rire> qu'il y a un glitch Quand ça s'éteint on peut aller dans le noir après je crois Des merdes, des merdes, des merdes, des merdes, des merdes merdes. bon là tu peux y aller, tu peux y aller J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps Non mais en fait j'ai rush non. directement Alors, Quoi Ah non je test, pas du tout Le twist non Ah mais vous allez où Vous allez à gauche Ah à gauche Oh je suis mort il m'a attrapé le ah bah spawn en fait, il, fait. il m'a spawn kill, bon. mais il m'a spawn kill, il m'a spawn kill. Je suis pas mort en partie à gauche. Hein. <rire> Do not try to board the honey. Avance, avance, avance, avance, avance, avance, <rire> juste, juste bon, bien Allez okay. on tente les deux portes. C'est bizarre ici non Non non non. C'est faut, faut trouver. Il y a une porte où t'auras des tuyaux Oh, ok. On continue, on continue. Je <rire> <rire> suis mort. J'ai de... trouvé la porte, j'ai trouvé la porte. Oh je suis pas mort, what the f la dernière à gauche, dernière à gauche, dernière à gauche. Il a vraiment le. J'ai vraiment joué le mob hein, j'ai vraiment joué le mob J'ai trop peur let's go Allez on y va Bienvenue à la Let's go Allez maintenant faut courir les gars, c'est infini, c'est une loupe Ok on speedrun, on speedrun le jeu ou c'est un jeu qui fait peur Ok ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je je ça marche bien en vrai Mais le premier screamer que j'ai pris en vrai j'ai eu pas Ça va bien se passer, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer Va à l'infini what On a une torche Ouais. Faut passer en dessous hein mais En fait, y'a un truc à un moment et tu peux pas passer dedans, c'est du gaz. Ah, ok, je suis passé dedans. Bah, t'es low IQ, dommage. <rire> oh. Du gaz brûlant. Ah, les gars, c'est bon, j'ai un peu fini. J'ai tellement speedrun que je suis tué à la fin, les gars. Allez, ici. Y'a écrit, il y a, il y a eu écrit, j'ai pas aimé ce son, du coup j'ai peur. Eh, ouais, mais trop cool. Oh oh. Féro, on est mort là, je crois. Je me, je me retourne pas, je vois là je me retourne pas. La vie de ma mère, je me retourne pas. La vie de ma mère, je me retourne pas. La vie de ma mère, je me retourne pas. C'est tellement dégueulasse comme plus. Ok c'est celui-là C'est <rire> horrible C'est quoi cette merde Non mais non je déteste ça. Allez regardez Ah bah je crois qu'on a pas réussi. <rire> ah là on se sent le cul là. Ça a bien marché. Mais il a couru vers lui, je sais pas, il est chez toi ce n'est Mais je me suis relevé non. une demi-seconde Bah euh, il faut pas. <rire> on se suit le cul à la cololo, c'est un délire. J'aime une... bien si, se... si on se lève, genre il vient de nous choper. Oui oui il va instantanément, c'est bon. Et euh, s'il vient de nous choper, il faut aller euh, sous une table. L'autre il connait le de jeu par cas frère il est en speedrun Ok les gars attendez, attendez, attendez, est-ce qu'il y a cette base de C'est un enfer ce jeu Euh, ouais, ça, bon ça. ce qui a se passer c'est que moi j'ai speedrun Wesh oui. ah, Bah Courez hein? les gars, courez, il y a quelqu'un qui en fait c'est dans son Oui alors, euh, la croupie c'est pas comme, euh, comme les autres jeux, hein. c'est des mère. mère euh, J'ai perdu juste à cause de ce facteur hein. Attends mais j'ai envie de l'aggro et j'ai envie d'aller sous la table Non Non non non non non nan nan nan en, en fait là c'est. il va nous spotter en fait là. Cette musique c'est un enfer hein. Comme ça il va nous spotted ben ah non. En fait, t'as. ok je crois que t'as trigger le clown et du coup il a changé de position je crois. Ouais ouais c'est ça c'est ça. Mais c'est pas grave, je vais juste tester la table. <rire> Qu'est-ce qu'il fait ce connard? C'est très grave. J'ai eu trop peur. Ça va, j'ai eu peur, bah eh ben, moi aussi. Ça, c'est un jeu terrorisant. Il y a quelqu'un qui l'a dit un jeu terroriste. Oh Pose un speedrun en balle, les gars, c'est que vous courez. Ok, on a pas, pas le temps d'aller sous la table. <rire> <rire> on a pas le temps d'aller sous on... cette table. On fait comment alors En fait, à droite, c'est un piège. C'est pour ça que vous y allez pas. J'ai compris. quoi ça? Je vais regarder Bah là essaye d'aller à droite là vos couilles là Ah putain oui d'accord c'est un trap MDA Ouais c'est un MDA. trap en fait il y a une table et tout mais en fait juste à côté de la table il y a un mec ouais, qui ouais, t'attend ouais. il te chope il te laisse ta mère C'est mec ah, Arrêtez de Arrêtez me, me faire le cul là Oh les gars ma POV est, <rire> <rire> <C> est <rire> <rire> juste insane Ça semble se bouer mec tranquille Vous connaissez le, le film Sodom ah non, c'est Human Centipede! <rire> et j'essaie de vous rejoindre dans la table. Non mais y'a quoi ouais, gauche, Parce qu'on est pas allé voir. Ah! Ah, Allez vous trois dans la table, il a dit. On peut pas aller à trois dans la table. on <rire> fait comment du coup? Ah va c'est se foutre. Ouais. Mais ouais, tu te retournes, mais y'a deux <rire> mecs ouais. dans la table, C'est vraiment les jeunes à on Comment faire? Euh... Bah là y'en a deux qui passent, on attend, et ensuite y'en a deux qui passent. Ouais je pense que c'est ça. vas-y moi bah, je vais me cacher. Ok euh, toi suis-moi. Longe le mur en.. Tu t'aimes le mur et tu cours ok Ok eh non mais. Cours, ah et cours Ça, a, dis, pas du... pas marché. ça pas. a pas marché On va tester. Oh merde <rire> Je l'ai tué, il a hi, il s'est énervé Ah oui mais tu mais... as tué, J'en ai marre Il est trop bien le jeu J'en ai marre par contre la musique il la kiffe en vrai. Banger, il est bien. énorme banger. Euh... Non, moi moi j'attends l'OST, j'attends l'OST. Imagine, imagine, t'es tapé mieux au Mais c'est le dernier niveau ça Non. Non. Il y en a combien en fait Je sais pas. Okay. En tout cas je à banger cette musique. Oh. Streamer le faire un.. le mieux. Ça serait bien que la musique se soit bazardée. Ah non ça va Oh oui Les gars les gars on est sous la table Merci pour les travaux je suis passé les gars Ah ok alors ici fais gaffe il y a. Ah mais quoi ouais, le mec à ta tu t'as pas vu Bah non parce que vous l'avez fait bouger vous fait bouger En fait je pense faut crouch jusqu'à qu'on soit détecté ensuite faut run Par contre il faut gars, bouger ça mec passe. Les gars ça passe ça passe ça passe ça passe Bien, bien sûr, sûr ils sont... ça passe En fait une fois que tu les as aggro une fois ici ils sont tous retournés regarde Et ça accroupie jusqu'à ah. Ça s'est mal passé là. Il <rire> y a quelqu'un qui s'est levé non, non, mais en fait, au bout du couloir à droite, il y en a un qui me voit. Une genre, il y en a un, un qui en regarde en. vers moi. En... Ça passe si on fait une in Euh. Une non, il va de Bah, non, ça passe. Je, je cut depuis le début, moi. Ah, ok. Bah, merci de donner les tips. De rien. Et là, ça passe. Ah, non, mais. Oh je me sens que je... Oh Ce clutch. <rire> Cette musique, c'est un enfer, hein, les gars. Non, elle est trop bien, c'est fou. Énorme mec. Oui. il y a pas besoin de rien. Vas-y, on te regarde. Vas-y, vas on te regarde, on te regarde. On te regarde. C'est le trigger. Cours derrière, cours. Alors, alors, alors. Premier là, du début. Comment ça se fait que tu peux les regarder droit dans les yeux et ils t'attaquent pas et que eux, tu y... ils sont derrière un mur, ils ne voient. C'est un jeu vidéo. Oh les gars, ils disent que je suis pas payé pour faire ça. S'il vous plaît, les gars, venez, on réussit à faire ce niveau. J'en ai marre d'entendre cette musique. Moi j'ai pas la patience en fait Moi je veux le lien Spotify de la musique Non Moi je kiffe la musique là, premier, premier degré Premier degré c'est une musique de fond. Hein. Non mais Et le niveau, niveau est juste infaisable genre ouais, il est pas infaisable A4 Quoi A4 il est compliqué euh, à ce niveau je pense Je suis... J'en ai marre J'en ai marre Nya nya nya nya nya ouais, je faire un... Et après... Non il Ça troll en Putain, fait, marre. juste ça troll Et, bah, non, on, on... Dessus. Pardon je voulais savoir si je pouvais monter sur vous accroupi et ça a marché du coup ça le mob il m'a vu Attends attends montre, montre Regarde, accroupis-toi, accroupis-toi Mais je vais vous montrer, j'ai réussi j'ai fait ça quand ça tout à l'heure Regarde Non mais arrêtez Putain, mais mais quel... trop ah, ah, Non mais vous me croyez pas Vous me croyez pas J'en ai trop marre Ça fait déjà une heure en fait C'est vrai Je me suis fait un <rire> <rire> c'est sa faute! Mais c'est sa faute, putain! Mais tu t'es levé ou quoi? Et... Mais non, j'ai juste avancé vers montant. toi! Mais tu me casses les couilles! J'en ai marre! Hein. Laissez-moi sortir! <rire> Je vais sortir! Ah. Et... Non mais. Oh, non, non. oh Mais c'est grave! Non mais vous êtes débrouillé aussi! Je vais vouloir ta au dernier moment, s'il te plaît! Achoum! Achoum! Aaaaaaaah! Ah, Fisteme Vint. Arrête, arrête <Non, rire> C'est encore plus flippant que le jeu. Ahahahah J'vais le Tiff 4 Ahah Oh, pfff fait déjà une heure. Oh, pff, Niveau 4, oh, putain. J'étais un Les gars, c'est un battle royal. Maintenant, quand tu meurs tu vas te faire. <rire> non, mais allez. J'en ai marre de <rire> vous. Vous, vous êtes des grosses merdes. Non mais attendez Laissez-moi un... sur le... Laisse... laissez-moi ah. suivre le jeu tout seul en fait <rire> On arrive à passer gros Les gars, les gars, les gars, le prochain qui trigger euh, un truc, ouais. il, il s'upgift sur la slave, voilà Allez, Et ça part On s'y passé en premier, y'a pas de problème, Allez, on avait de l'argent le toi. Par contre j'ai vraiment le seum qu'on est perdu sur une putain d'erreur de tableau Derrière, Derrière, toi. Toi. On avait Derrière on avait toi... Derrière toi... Ah. NON NON NON C'est vraiment juste horrible. Cachez-vous, cachez-vous, il va venir, non Oh là là Non je crois pas. Ça c'est. ta c'est une déchirure. Alors c'est <rire> <rire> ah l'histoire d'un mec qui bouffe le cul d'une pute te quoi je te crois C'est la one. Oui oui c'est la ouai croyez moi Vas-y on te prend. Pourquoi tu fais une photo d'autographe quand tu fais un accent africain tes raciste. Il n'y a pas d'accent africain là Ouais Si moi ouais, je fais un accent africain et directement le truc t'as pensé c'est faire une photo autographie. <rire> Bizarre, bizarre, bizarre Qu'est-ce que tu insinues Qu'est-ce que tu caches derrière sur ce sourire Ah mais bizarre quoi Hello you're On les a regardés sortir Je me présente, je m'appelle oui. J'aimerais bien réussir ma vie Let's go. Ah. Tu veux un remix trap sur ça Place. Allez les gars, on peut Arrête. le faire. Non mais niquez vos mères je vous enculais, J'en en peux plus les gars, je veux juste arrêter le jeu là. Je veux juste arrêter le jeu. J'ai chaud, j'en ai marre. Ah mais faut courir par contre, Connor. Mais Je voulais pas frères Je <rire> J'ai vraiment regardé chill en mode c'est ok. It's fine, let me get fucked, it's ok. Bon. Ah ah ah là que le le. Ok, fallait ok, j'étais pas prêt, mais ok. <rire> c'est bon non. Mais nique ta mère Non mais attendez, pourquoi on a, pourquoi on a pris la grosse du mec au fond, what the fuck Mais je sais pas, il nous a aggro derrière les murs Bizarre l'ambiance Et vraiment, le connard qui m'a regardé accroupi là, vraiment, je nique ta mère Je sais pas qui c'était, mais nique bien ta mère <rire> Ah, ah, l'human senti pète, tout le monde s'éclate ah, ah ah ah, il est sorti fait Tout le monde s'encule Les amis, les amis, je ne veux pas ah. de... Mange mon fiac. Non mais arrêtez debout Mais <rire> c'est... Comment tu me troll alors que tout le monde a envie d'en en finir J'ai <rire> vraiment... Envie d'en finir C'est le titre <rire> le mec, de, le de ce stream. Le mec s'amuse sur un trouvant... Putain... Le mec c'est qui, qui est au premier là Le mec il est pisto sur les scripts de papier. Ez Oh la la... Le niveau hein, le niveau hein, le niveau 1, hein. je vous déteste hein, je vous déteste. Arrêtez de bloquer les putains de tables bordel, allez au fond. Je suis en craquage mental, je suis en craquage allez mental, je suis en craquage mental. Allez au fond des tables merde. Allez au fond du fun. Ça frôle <rire> maintenant. <rire> J'en peux plus. Désolé. La la Comment il fait ça C'est D'accord Tu regardes <rire> vers du haut Ah c'est comme facement, c'est comme facement. Qui chi qui Je vais, qui. Faire... Je vais réellement le TF4. Hein. Ah vas-y c'est trop méchant. Je vous déteste. Et... Je vous déteste. Je me, lai... Je me laisse 3 trails avant de dans le TF4. Hein. Ok, là, ça marche. En vrai je suis pour. Bien, bah... Attends ça fait quoi Ça fait quoi quand je me crouche à l'envers Non mais, mais vraiment un putain. <rire> ça fait <rire> on quoi on dirait, on dirait que tu à ta Regarde <rire> <un> de... <rire> <rire> oh mec c'est horrible <rire> <rire> Mais c'est giga stylé <rire> Mec c'est giga stylé Venez on dans tous. On danse on dans, on tous comme ça et je vais. ça fera un clip. Ouais. Y'aura un clip, de... y'aura un, un clip. Oh faites le tous, faites le tous, les oui, trois là. Y'a ouais. un bon. oh, oh, oh. oh, je, bon. je crois que je vais me télescoper le pain de mie là. Je crois que je vais me pas la brioche. <rire> je crois que je vais me pas quitter le sirop là. On l'a vraiment oh un gros sans faire exprès on est d'accord C'est vraiment oui, ce qui s'est pas passé On va faire exprès Ouais très bien Je vais me pirouler le Mr Freeze En fait tout le monde en a marre mais personne n'a les couilles de l'idée Tintin <rires> d'arros Qu'est-ce qu'il fait Il fait des 3-6 il s'est cru sur, euh, sur des BD, ce fils de pute <rires> J'ai fait des 3-6 je me suis perdu <rires> Ok les gars c'est par là On oh, m'avez bloqué dans le mur allez mais bloqué aussi bande de fils de puta. Oh là là. <rire> j'ai envie de mourir. Ah, Alors là c'est plus. Mais non, t'as pas besoin de courir en fait, je, vous, je vais vous montrer. Poussez-vous, poussez-vous, je vous montre. vas-y, c'était sûr de toi, mais voilà, tu vois, le jeu que je dis, il dit ça. Vas-y, c'est la NTV, il montre montre. Vas-y, west vas la TV, euh le coup. Putain j'ai monté le volume ça va exprès ah allez Regardez, regardez, regardez bien Ok Ouh Voilà ouais, ok vas-y go C'est bon pour vous En fait on est des mignons vers son en fait Un peu Il m'a fait peur <rire> Oh mais comment t'es apparu devant mon écran <rire> <rire> Mais mec T'es prêt Nux Ouais tu me dis 3, 2, 1 go Ouais vraiment c'est même pas marrant tellement c'est facile en fait Du coup maintenant toi tu passes au calme Genre y'a une place de fourreau Oh Mec regarde l'espace qu'il y a vraiment mec là tu rates, t'es la pire des putes on hein. mais oh, pas de pression. Fouche la table hein, touche la table hein. oh Mais là on mais est large Là c'est S, c'est ça en fait Maintenant c'est en fait. où je suis, il faut avancer là en fait, regarde Normalement je prends pas la grève Ah ok Ouais, ah, mais... c'est qui qui est parti là C'était vraiment pas moi. là qui devait passer hein, je jure C'est ici où je suis là et là t'as juste avancé, t'as même pas besoin de ta sera La de bon, ah, okay. attends Attends, attends ah, ah, avant de partir dis nous ils vont pour okay. maintenant, maintenant il faut tracer, vas-y on trace, on trace, on trace on oh, trace, go go go go go, go, go, go. go. Oh, Merci. Si, si c'est bon Tu sais si, si c'est s'est bon. -ce arrêté pour regarder derrière nous <rire> <rire> <rire> Quel fils de Appuie, appuie faut cliquer, faut cliquer Yes. Let's go! <rire> Let's go! Et <rire> c'est oh, oh, quoi ça? Quoi? C'est la poule. La poule ronde. Vous êtes où? Je sais pas, je suis dans une piscine. Je suis dans un pédiluve. C'est celle de 42, mec. <rire> les gars, je suis à 42. Ah, je ah, que ah, qu quelqu quelqu'un là, là là là Oh, salut. J'ai essayé de monter, mais c'était bizarre. Et ça fait un bruit horrible. C'est quoi ce bruit? C'est de la pluie, mais il mal, euh, mal fait en fait. Dans, le, dans les MP3. C'est de, <rire> de la pluie les... qui sature. De la pluie. Ah, c'est ah, Ok. La flashlight c'est quoi Iparouski, Ipa, Iparoski. Iparoski, Ipa, Iparoski. Oh là Allez, il manque un mec C'est horrible le bruit Mais, mais je ah. comprends pas ce qu'il faut faire. Je pas si on oh ah bah non, Oh oui. Trop stylé Faut peut-être pas sauter dans l'eau non Je comprends bien. Euh, mais y'a pas de suite Là. Quoi ah! Il s'est passé quoi? Bah, je suis mort! T'as sauté dans l'eau? Oui! Ok. Ok, bah, ça c'est fait. Alors, oh, all here. Il est où, est Ouais non Là-bas, y'a la porte et la lumière. Et je il crois. Est là, c'est bon, bon, bon, le chemin, alors. Non, mais il Je suis caché! Je <rire> t'ai caché! Moi, j'ai spawn là! Moi, j'ai spawn là! Bon, les gars, euh, courez vos mères, voilà, conseil. Et y a des obstacles qui vont apparaître devant nous alors faites bien de, oh, ils ont envie de regarder Je ah. check vite fait Oh oui ok ça court oui On m'a bloqué que la... Mais bah, si ta campionne. Oh what Ils sont même pas tombés pareil, trop bizarre ouais, En fait quand t'es en fait, dernier, c'est comme ça, que est passé ils sont, ils sont What pas, Je vois rien Ouais c'est facile les gars Les gars il y a Slenderman euh... juste en face de moi C'est quoi ça Il y a Slenderman je crois Breath test, Breath test. Chut, Le son, le son, le son, le son Faut pas faire de son Arrête de chouter, faut pas qu'il Soyez ultra silencieux. Non mais, oh, j'ai pas bougé ta mère! Ok, faut prendre les cassés sur les étagères. Non, ah, non mais il me chase, il me chase, il a un radar axe, fils de pute! Putain. Je me suis fait ban de BO2 quand j'avais 11 ans pour ça, genre. Combien les gars? Pas grand chose, hein. Oh, je suis mort là. Oh la chatte, oh la chatte! Oh putain, gros, on était deux en plus. Il a manqué. Oh, c'est fini? C'est bon? Non. On a tout là Non, elle m'a pas vu. Faut aller où du coup Le PC il démarre, le PC il démarre, je l'ai entendu. Oh, c'est moi qui ai lancé. Elle, elle vient de passer sous le floor bah, Elle vient juste de passer sous la map là, devant moi. C'est bon. Bah, bon Bah oui. C'est fini, c est, c est fini bon, Le jeu est fini là non, les non, gars, non, non, c'est pas possible. <oyunirent> les gars, vous avez remarqué que la télé est en meilleure qualité que le jeu Non. <rire> les gars, je regarde la télé, <rire> hein, ok, je <rire> vais ah ah ben, regarder. <belles fesses> Arrêtez de faire des bruits de peur. Niquez vos bon, mères, j'essaie d'écouter <rire> le son a un truc à faire là, c'est pas possible. <rire> <rire> Non, il faut écouter la vidéo pour le prochain niveau, mais vous êtes débile, alors vous faites des bruits de pas à côté de moi, et du coup j'entends rien. Bah, écoute, on, on fait mais... Ouais, faut attendre que la vidéo Chut. Bon, le prochain qui fait un bruit de page à le Kafka, c'est bon pour vous Voilà. <rire> il restait 10 secondes à la vidéo, je suis mort. Ah oui, fait enfin, un, un connard, hein, là, tout le monde l'a compris ici. God damn. Je dis au revoir au stream. Ciao.